le Tchad dans la zone du Sahel pour moi est une situation assez préoccupante comme vous le voyez le Tchad est frontalier à des mastodomes de l'Afrique notamment le Cameroun le Nigeria le Niger la Libye ça veut dire que ça peut partir de là bas et, et, et comme vous le voyez il y a beaucoup de de, de, de Tchadiens qui fuient maintenant par le Cameroun. En, en rentrant par le Cameroun, ça peut arriver au Gabon. Donc ce n'est pas une situation qui peut me laisser en tant qu'acteur politique et le groupe de la troisième voie indifférent. Nous pensons que c'est une situation qu'il va falloir suivre de très près et aider nos frères Tchadiens à sortir euh, euh, avec moins de moins de dégâts de cette situation. Mais ce que je retiens le plus, et ce que les Africains doivent retenir, c'est que l'usure, l'usure du temps, l'usure du temps, c'est l'usure du temps qui rattrape, ignore, et glisse les l'ennemi. Et il faut... Et faut... L'usure du temps, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as pu pactiser avec les blancs comme tu veux. Bon, tu t'es imposé aux autres aussi comme tu veux parce que tu as cette force-là. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Parce que vous savez, l'usure du temps a quelque chose de, de dangereux. Euh, aujourd'hui on peut vous trouver très élégant mais avec l'usure du temps même votre principal partenaire suivez si mon regard peut vous trouver par la suite gênant et encombrant mais ça, ça se joue dans le temps et vous finissez par être victime de vos propres turpitudes et j'ai bien avec tout le respect que j'ai pour euh, le président Tchadien, j'ai bien peur qu'il soit aujourd'hui aujourd'hui, victime de ses propres tribunes. Vous savez, lorsqu'il est arrivé, après que le, les blancs aient chassé, il Nabré, Il est certainement très content. Mais l'usure du temps voudrait aujourd'hui que, euh, qui règne par l'épée, périt par l'épée. Et ceux qui te font, ils te défont. Mais tout ça, c'est l'usure du temps. S'il avait su quitter les choses avant, comme lui-même a tenté de l'expliquer, Certainement, cette situation dramatique ne serait pas arrivée. Mais euh, pour ne pas sortir comme ça de ce, de ce débat international, il est important euh, que ce qui se fait aujourd'hui au Tchad doit interpeller la conscience des Africains, doit interpeller la conscience des dirigeants africains. Euh, c'est vrai, on peut t'imposer aujourd'hui, parce qu'on t'assure la sécurité, on t'assure la longévité, mais les mêmes peuvent aussi t'arrêter. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour nous de nous arrimer réellement au cadre démocratique pour éviter ce genre de drame, parce qu'au-delà du dictateur qu'on peut voir, c'est un chef de famille, c'est un mari, c'est un, un oncle, c'est un parent qui est mort qui est mort et de manière sauvage et affreuse. Donc, euh, il est important que nos chefs d'État prennent la mesure des ambitions de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique doit être démocratisée. Deux mandats, ça suffit pour que ce genre d'accident ne se répète pas. Il faut, aussi, il faut aussi que ce qui est en train de se passer au Tchad, vrai que ça se soit déjà passé euh, au Togo, dans bien d'autres pays, mais il faut que ça s'arrête. Cette histoire de, de père en fils, il faut que ça s'arrête. Euh, après Idno, aujourd'hui on voit son fils, euh, qui est colonel, qui, qui, qui, qui est adoubé euh, naturellement par des forces occultes, c'est-à-dire que ce sont des Africains qu'on présente comme les faiseurs de rois, mais quand vous êtes un fin limier politicien, vous savez qu'il y a une force occulte à laquelle euh, euh, s'est plié les, tous les généraux qui disent que c'est lui. Donc il faut que ça s'arrête. Et cela pose la question aujourd'hui de l'ethnisation de l'armée. Parce que ce qui se passe au Tchad peut se passer ici parce qu'on a ethnitisé l'armée. L'armée n'est pas au service de la nation pour faire respecter l'ordre démocratique. L'armée est maintenant au service d'une famille, d'un homme. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, euh, à nous les Africains, à nous les peuples africains, parce que quand la maison de ton voisin brûle, il faudrait que d'autres peuples commencent à réfléchir comment ne pas être victimes de ce genre de machination politique. Je dois dire que lorsque un Gabonais meurt, c'est peut-être euh, toutes les familles gabonaises, surtout un Gabonais de son âge, parce que c'est quand même des hommes qui sont tributaires euh, d'une certaine sagesse, d'une certaine pondération, euh, d'une certaine vision et, et d'un certain culte, parce que c'est quand même des gens qui, qui, ont, qui, sont, qui avaient en eux la gestion de, cer de certaines matières culturelles dans des familles. Donc, euh, lorsque un homme de cet âge, qui est notre père, notre grand-père, notre oncle, etc., lorsqu'il meurt, il est na naturel que je ne sois pas ni moi ni la troisième voie, ni le Front Patriotique Gabonais et les autres partis qui composent cette troisième voie, nous ne pouvons pas être indifférents. C'est l'occasion d'ailleurs pour euh, Répète, pour nous répéter, d'adresser à la famille fortement éprouvée, éprouvée, parce que cette famille avait vraiment besoin de ce sage, de ce homme pondéré. Euh, cette famille avait vraiment besoin de lui. C'est l'occasion ici de leur adresser nos condoléances euh, les plus sincères et les plus attristées. Mais euh, nous espérons seulement qu'ils sauront être à la hauteur de l'avenir. C'est tout. Vous savez, le Gabon est habitué au jeu du ridicule. Et ce que j'observe, moi en tant que fils de cette nation, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas eu des hommes d'État dans notre pays. Il y avait tout ça. Il y a seulement eu des hommes qu'Omar Bongo a permis d'avoir des, des strapontins de pouvoir et pour, pour marcher sur les autres dans des petites contrées. Parce que quand on est un homme d'État, quand on est un, on est un homme d'État, on ne peut pas se préoccuper aujourd'hui de la question de la présidentielle. Le Gabon a eu pratiquement cinq élections présidentielles qui se résument en un mot. Qui perd, gagne. Je vous dis bien, le Gabon a eu cinq élections présidentielles. 1993, gagné par Mbabesol. 1998, gagné par Pierre Mamboudou. 2009, gagné par Mbaobam. 2016, gagné par Jean-Pierre et le peuple. Qu'est-ce qu'on qu a eu comme résultat Ce qu'on a eu comme résultat, c'est que c'est le jeu, c'est le résultat de qui perd, gagne. C'est celui qui n'a pas été choisi par les Gabonais, qui est installé au palais. Alors, est-ce que ce n'est pas une sorte de folie de la part de, de, des acteurs qui ont d'abord un passé sulfureux de, de se mettre à rêver d'une présidentielle Sauf si leur jeu s'arrête au niveau d'accompagner le régime Bongo et sa famille. Parce que ce jeu auquel ils veulent dans lequel ils veulent entraîner le peuple gabonais, ça veut dire accompagner, organiser les élections dans le contexte que nous connaissons. Nous savons ce qui va se passer par la suite. Le CGE va faire son travail. La Cour constitutionnelle va faire son travail. On va déclarer un autre, le battu vainqueur. Et puis, les gens vont faire la fine bouche. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Je dis au peuple que nous ne devons plus nous embarquer dans cette voiture. Aujourd'hui, la véritable question est-ce que aujourd'hui c'est maintenant qu'on doit poser les véritables questions Où en est la biométrie gabonaise Où en est la révision des listes électorales Comment faire pour imposer le changement, la démocratie et l'alternance au Gabon Voilà les trois véritables questions politiques dont nous devons nous poser et auxquelles nous devons donner des réponses. l'appel de M. Charles Mba que je, que je sois derrière lui parce qu'il est où d'abord Il est où, où? M. Charles Mba en France là c'est ce que je sache ben qu'il vienne d'abord au Gabon quand vous voulez parler du Gabon vous savez moi je dis des choses extrêmement graves dans ce pays et je suis conscient que je peux en souffrir qu'il vienne au Gabon qu'on commence à s'asseoir et à trouver soit le modus operandi ou vivendi. Est-ce qu'il s'agit de, de, de, de dire « je veux être candidat », mais s'il veut être candidat, il est libre, c'est un citoyen, mais de là à, à, à dire aux gens que venez tous me, me soutenir ou je ne sais pas quel est, quel est le sens de son appel, moi je crois que pour moi aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je crois qu'il se voit, il se perd en conjecture. L'enjeu aujourd'hui c'est où en est la biométrie, où est la révision de la liste électorale, qui l'a fait, euh, euh, comment on fait pour rendre l'alternance possible. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que nous répondions à des questions tous, est-ce qu'aujourd'hui euh, le CGE, euh, le ministère de l'Intérieur et la cour constitutionnelle sont crédibles en termes d'organisation d'une élection après cinq élections organisées par eux qui se, qui se résume en un mot à qui perd gagne. Voilà le débat. Je veux d'abord qu'on tranche ce débat avant de nous jeter en conjecture euh, pour faire quoi Pour accompagner le régime Bongo à, euh, auquel ils sont alliés viscéralement. La paix est brave. Vous savez. Moi, moi je vais vous parce dire les consultations, c'est le des... dialogue. Je, je, je vais vous dire une chose. Personne au monde, et, et, et les gens le savent parce que euh, d'ailleurs, on, on me l'a reproché euh, d'être ouvert au dialogue. Je suis allé au dialogue d'Angonje parce que je crois au dialogue, je crois en la paix. Je crois au dialogue, mais je crois en la paix. Mais il faut qu'on commence aussi à tirer les conséquences de, de, de tous les dialogues qu'il y a eu. Vous comprenez Il faut qu'on fasse le point. Au sortir de 1993, Mbabé a gagné, nous sommes allés aux accords de Paris. Au sortir de 1998, nous sommes allés à Rambo. Je crois que nous avons eu encore même une autre encore, intervalle. Après, nous sommes allés à Ngonjé. Même les, même les recommandations d'Angonjé ne sont pas appliquées, ne serait-ce qu'à 40%. Vous comprenez, euh, les, les injonctions de la, de, de la conférence nationale, parce que c'était aussi des pourparlers, sont devenues des recommandations, on les a banalisées. Bon, est-ce que vous pensez que le problème se situe encore entre acteurs Le problème se situe au niveau du système, de ceux qui détiennent le pouvoir. C'est à eux de se positionner. Est-ce qu'ils sont prêts à s'arrimer Parce que le plus grand nombre, ça veut dire les 80%, les 90% des Gabonais ont déjà fait un choix. C'est le choix de la démocratie, c'est le choix de l'alternance. Le problème, le blocage se situe avec les conservateurs du pouvoir. Ça veut dire le régime euh, qui est composé à la fois des PDG, de la famille euh, Bungo, euh, de la famille politique et, et, et, et de la famille ethnique. Tout ça là, ce sont ceux-là qui bloquent, qui estiment qu'ils ont trop d'intérêts en jeu, ils ne peuvent pas euh, accéder euh, euh, à, au pouvoir. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas accéder au changement auquel aspire la population. C'est pourquoi j'avais même dit à une époque, au nom de la troisième voie, qu'il fallait qu'on prenne une loi d'amnistie générale pour les anciens dirigeants, pour la famille Bongo, pour décrisper tout le monde et pour dire, bon, nous changeons de paradigme, nous tous, nous rentrons dans une nouvelle ère. On oublie un peu ce qui s'est fait dans le passé, par le passé, et on recommence. Donc, pour moi, c'est une volonté politique qui manque d'accepter le choix du peuple. En fait, il y a des gens qui refusent d'accepter aujourd'hui le choix du peuple. C'est ça l'enjeu. Bon, est-ce que cet enjeu-là peut trouver des solutions au cours d'un énième dialogue Bon, J'ai juste envie de savoir quelle, quelle force mystique ce énième dialogue aura euh, parce qu'on a eu d'autres grandes rencontres comme la conférence nationale qui a été banalisée. On a eu euh, la, les accords d'Angonje qui se sont organisés sous haute pression. Ne regardez pas ce que je fais, faites ce que je vous dis de faire. Je dis comme tout le monde. Au risque que l'on dise que M. Langema est mal intentionné, je dis que les Gabonais qui le souhaitent, plus que ça, ça a été euh, l'élément de parole du président, que la vaccination n'est pas obligatoire, que chacun. Donc moi je dis que les Gabonais qui souhaitent se vacciner, qu'ils aillent se vacciner. Bon, maintenant, ce qui me concerne, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Euh, le, président, <rire> le président fait la fuite en avant. Vous comprenez? Le président fait la fuite en avant. Euh, vous n'allez pas dire que euh, euh, un coq et ça, ça c'est pas bitumé. Et vous dites un coq et ça, ça c'est pas bitumé. Vous sautez, vous partez bitumé à je ne sais plus où. Il y a des écoles professionnelles de référence, qui ont même, je crois, fabriqué des des hommes qui ont été ministres dans ce pays. L'école qui porte d'ailleurs le nom du grand-père, du président de la République, Basile Ondimba. quest qui est devenu Basile Ondimba qui est devenu le centre d'un Kembo qui, qui est devenu IAI qui, qui croupit dans l'herbe Une école régionale qui croupit dans l'herbe euh, avec euh, euh, une visibilité quasi nulle aujourd'hui mais pourtant, qui sort Qui sort des ingénieurs Je, je crois qu'il ne faut, faut pas fuir ses propres réalités. Le président doit se rendre compte que ces deux mandats ont été euh, jalonnés par un échec puissant. Moi, je vais lui dire la vérité. Ses amis et lui n'ont rien fait. La tasse force. On nous, on nous chante les mérites de la tasse force. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça rapporte aujourd'hui C'est encore euh, l'autre truc de grands travaux. C'est encore l'autre agence de grands travaux, la, la GNT, la GNTI, je ne sais pas, qu'on a transformé en task force. Ça veut dire que c'est encore des gros financements qui sont gérés par des individus directement euh, contrôlés par la présidence. Est-ce que la présidence a vocation à gérer l'argent pourquoi on, on, on amène un dysfonctionnement dans le, dans, dans le, dans le fonctionnement régulier de l'État Est-ce que, est que la trésorerie est à la présidence Comme elle se retrouve à la présidence où ce sont les directeurs de cabinet, les coordonnateurs qui, qui payent, qui veulent, machin. Il faut que le président se ressaisisse, s'il le peut encore.